Le laboratoire de biologie médicale est un acteur essentiel des systèmes de santé. Il est au cœur de la bonne prise en charge du patient. Vous qui travaillez dans ces laboratoires, vous veillez au quotidien à offrir des résultats fiables aux patients, dans les délais et au coût le plus juste. Votre mission Créer la satisfaction. La satisfaction des patients bien sûr, mais aussi la satisfaction des cliniciens qui s'appuient sur vos résultats, et la satisfaction des autorités de santé, car vous êtes un maillon-clé du système de détection des épidémies. Pour assurer votre mission, vous devez délivrer un service de qualité et maîtriser l'ensemble de votre activité. La Fondation Mérieux souhaite vous accompagner dans votre démarche, vous aider à mettre en place ou consolider votre organisation du système de management de la qualité. Et pourquoi pas vous permettre de vous engager dans une accréditation selon la norme ISO 15189. Nous vous proposons ainsi une formation où nos experts et partenaires aborderont les différents processus interagissant dans un laboratoire et comment en assurer qualité et conformité. Avec le MOOC « Le Management de la qualité en laboratoire de biologie médicale », motivez, impliquez, formez et certifiez vos équipes au management de la qualité. Rendez-vous sur la plateforme France Université Numérique pour en savoir plus sur notre prochaine session de formation gratuite et ouverte à tous.